Bonjour les gens et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé quelques jours avant Noël. Pour des raisons de confidentialité, je vais évidemment changer le prénom de la personne dont je vais vous parler parce que le but du jeu n'est évidemment pas de pointer quelqu'un du doigt mais au contraire d'apporter des sujets et une morale à cette histoire qui permettra pour vous peut-être de ne pas reproduire cette erreur plus tard. Il s'agit en réalité de Clémentine. Clémentine est une élève particulièrement douée puisque finalement son code elle a réussi à l'avoir du premier coup et elle n'est pas tout à fait jeune puisqu'elle a 45 ans. Alors je n'ai strictement rien contre les personnes qui ont 45 ans bien au contraire mais pourquoi je vous dis ça c'est que Clémentine finalement n'a jamais passé son permis de conduire pour la simple et bonne raison bah, que jusqu'à aujourd'hui elle n'en avait pas besoin. Alors elle a eu son code du premier coup et s'est présentée plusieurs fois au permis de conduire. C'est quelqu'un qui avait déjà attaqué la formation en auto-école quand elle avait 18 ou 20 ans et avait abandonné depuis. Et quand je l'ai interrogé la première fois que nous nous sommes vus, elle avait quand même pas mal de connaissances. Et ce que nous avons fait, c'est une simple heure d'évaluation ensemble pour savoir à peu près combien d'heures il lui faudrait. Et finalement, après quelques minutes, il s'avère qu'elle s'est quand même assez bien débrouillée. Donc nous sommes partis à peu près sur 20 heures de conduite. Ce qui, je vous rappelle, est le minimum en France pour pouvoir passer l'examen du permis de conduire. Alors la première fois, cette personne a tout simplement loupé l'examen du permis de conduire parce que c'est quelqu'un qui, même si elle a un niveau tout à fait correct, a du mal à gérer son stress et ses émotions. Et j'imagine que vous comprenez exactement ce que je suis en train de vous dire. Et du coup, bah, le jour de l'examen, a manqué de frein à l'entrée d'agglomération et est arrivé à un peu plus de 60 km h au lieu de 50, tout ça sans jamais contrôler derrière. Donc l'inspecteur malheureusement est intervenu et c'est donc devenu une erreur éliminatoire. La deuxième fois que cette personne a passé le permis de conduire, c'était cet été, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un petit virus dans le monde entier qui a permis de bloquer pas mal de choses, et du coup, bah, on n'a pas pu la représenter tout de suite. Alors après avoir fait quelques heures de conduite ensemble, je décide de la présenter à nouveau au permis de conduire, et cette fois-ci, tout se passe plutôt bien encore une fois, mais à un moment donné, quand elle devait tourner à droite sur un pont, particulièrement serré, cette personne n'a malheureusement pas tourné complètement son volant, ce qui fait que malheureusement, nous sommes pas trop à gauche et là aussi l'inspecteur est encore une fois intervenu et donc l'a éliminé pour cette raison là honnêtement je trouve cela justifié parce que de derrière ça paraît encore un tout petit peu plus étroit l'inspecteur ne connaissant absolument pas cette personne là a très peu de temps pour évaluer ce qu'elle est en train de faire et se dit elle aura encore le permis pour les 30 à 40 prochaines années donc ce choix peut paraître peut-être un petit peu dur pour certains, mais en tout cas est pleinement justifié le jour de l'examen. Et puis il y a quelques jours, juste avant Noël, je décide encore une fois de lui faire passer son examen, puisque cette personne-là a quand même des capacités, et je me dis mince c'est dommage, elle y arrive avec moi, et malheureusement derrière, elle n'arrive pas à bien gérer ses émotions, donc n'arrive pas à avoir cet examen. Donc je la reprends avec mon frère, hein, on lui fait quelques heures chacun, on lui fait une bonne préparation permis. On essaye aussi de travailler sur son état d'esprit, puisque c'est important quand même, malgré les difficultés, de rester positif. Et on se dit, tiens, on va la présenter le 22 décembre de cette année. Et c'est maintenant que les choses m'intéressent, c'est pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo-là, parce que vous allez voir qu'elle peut vous être utile. Cette personne du coup tombe sur un nouvel examinateur, quelqu'un qui ne l'a jamais vu conduire de sa vie, et puis Clémentine s'installe, l'inspecteur vérifie évidemment sa pièce d'identité, et puis vérifie aussi que Clémentine correspond à la même personne qui figure sur la pièce d'identité. Une fois qu'elle est installée, l'inspectrice lui donne alors toutes les informations, elle lui donne quelque part les consignes de l'examen. Nous nous lançons au premier giratoire. Mademoiselle nous a. Tourner à droite, Clémentine se lance, rétroviseur clignotant en sortie de giratoire, angle mort, tout est correct. On continue. Au deuxième giratoire, ça commence à se compliquer un tout petit peu. Nous sommes devant un lycée, il est 11h30, les lycéens commencent à sortir du lycée. Devant moi, je vois complètement la circulation ralentir, je suis derrière mais j'ai des yeux partout et je vois bien que des piétons traversent en sortie de giratoire. C'est pour cette raison que les véhicules à l'intérieur commencent à ralentir et s'arrêtent. Clémentine analyse correctement la situation décide de s'engager dans le giratoire puisqu'il n'y a personne et malheureusement reste placé à gauche, freine et s'arrête dans le giratoire. Et là, première intervention de l'inspectrice qui lui dit « Mademoiselle, attention à votre placement ». Et là, Clémentine lui dit « Oui, c'est vrai, je me suis laissé entraîner par les personnes devant moi ». L'inspectrice ne dit rien. Nous passons le troisième giratoire, tout se passe correctement. Et au quatrième giratoire, Mademoiselle nous tournerons à droite. Et encore une fois, rétroviseur, clignotant, Angle mort en sortie de giratoire, tout va bien et nous abordons maintenant une sortie d'agglomération. La deuxième intervention de la part de l'inspectrice qui lui dit :« Mademoiselle, ça serait bien de bien adapter votre allure. Effectivement, nous sommes à peu près à 60 km/h. Je n'ai pas les yeux sur le compteur, mais mes oreilles sont quand même capables aujourd'hui d'analyser à peu près à quelle allure nous roulons. Nous sommes à 60 km/h en troisième. Nous sommes en fait en sur-régime. La voiture consomme pour rien, nous polluons pour rien. Bref, je vous rappelle que hors agglomération, nous sommes limités à 80 km/h. Nous roulons seulement à 60 ce n'est pas justifié. Il y a quelques virages, mais la visibilité est parfaite. Dans cette situation, ce que Clémentine aurait dû faire, c'est au moins atteindre les 70 km h et montrer aussi qu'elle savait utiliser ses commandes en passant par exemple la quatrième. Nous arrivons maintenant en agglomération, au stop nous partirons à gauche, nous continuons toujours tout droit. Et là, troisième erreur beaucoup plus grave, Clémentine n'est pas capable d'analyser correctement à droite, deux priorités à droite. L'inspectrice ne freine pas mais elle lui dit « Mademoiselle attention à bien analyser et contrôler quand même les intersections ». Et là Clémentine malheureusement lui dit « Oui c'est vrai, j'avais vu qu'il n'y avait personne » honnêtement, attention, c'est quelque chose à ne pas faire et c'est quelque chose à ne pas dire. On va y revenir plus tard. Ensuite, au feu, nous irons toujours tout droit. Au stop, nous tournerons à droite et là, nous traversons une immense ligne droite. Clémentine se lance 60-62 km h L'inspectrice ne freine toujours pas, mais malheureusement, encore une intervention. Attention, mademoiselle, nous sommes toujours en agglomération. Et là, elle lui dit, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, Ralentis, mais nous sommes toujours à 58 50." 36 km heure, c'est trop pour une agglomération et surtout, ce n'est pas justifié. Encore une fois, nous avons un problème d'analyse. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons tout simplement changé d'agglomération, mais pour entrer de nouveau dans une. En termes de vitesse, nous sommes toujours normalement limités à 50 km heure. Nous continuons, au giratoire nous irons à droite, nous arrivons sur un feu tricolore. Il est vert depuis très longtemps. Je suis derrière, je sens que Clémentine a toujours la même allure, donc le pied sur l'accélérateur. Nous continuons à cette allure. Dans ma tête, je me dis « Aïe, aïe, aïe, si jamais ça change de couleur, toutes les affaires vont voler. » Et là, nous passons le feu tricolore. Le feu reste au vert, mais à nouveau intervention de l'inspectrice qui lui dit « Mademoiselle, comment auriez-vous fait si le feu avait changé de couleur Il faut mieux gérer votre allure. » Dans cette situation, vous auriez dû avoir le pied au-dessus du frein. Nous arrivons dans un giratoire, nous partons à gauche, ensuite nous allons toujours tout droit, l'inspectrice cette fois-ci ne lui dit rien. Et là, problème, Clémentine se perd dans le giratoire, donc elle fait carrément un tour entier de giratoire, sans contrôler, en ayant un mauvais placement et en plus, en n'ayant pas utilisé correctement les clignotants. Je vous rappelle que si vous vous trompez de direction, vous ne serez pas forcément éliminé. Par contre, il est très important de mieux gérer les contrôles en vision directe et indirecte et en utilisant correctement c'est clignotant. Si je prends cet exemple là il n'y avait aucune sécurité nous regagnons donc le centre d'examen l'inspectrice et la candidate se disent au revoir et nous avons les résultats deux jours après. En ramenant Clémentine à l'endroit où je l'avais récupérée, nous discutons et il s'avère que dans l'ensemble je me dis en soi je pense que ça va être compliqué que tu aies ton examen. Il y a eu quand même pas mal de situations pas dangereuses. Si je résume bien l'inspectrice est intervenue 4 à 5 fois. Pas forcément physiquement mais elle est intervenue quand même. Je suis très défaitiste sur le fait qu'elle obtienne son permis de conduire et effectivement je ne m'étais pas trompé puisque trois jours après nous recevons le résultat et malheureusement clémentine a obtenu 17 points sur 31 la morale de cette histoire est très simple quand un inspecteur va vous dire des choses la première des choses à comprendre c'est qu'évidemment l'inspecteur n'est pas là pour vous éliminer si vous regardez à travers mes vidéos je le dis régulièrement ils sont pas là pour vous éliminer mais ils ne sont pas non plus là malheureusement pour vous aider. Un moniteur d'auto-école vous dispense une formation, un inspecteur vient tout simplement vérifier que votre formation est terminée. Il vous donnera des indications là où vous devez aller, là où vous devez vous rendre, mais il ne vous dira jamais ce que vous devez faire parce que vous êtes censé être autonome. La morale de cette histoire, elle est très simple. Quand un inspecteur vous fait des reproches, surtout ne lui dites pas « oui, mais ». Ne lui dites pas « j'allais ». Ne lui dites pas j'ai vu alors qu'on est en train de vous reprocher des choses. Pourquoi je vous dis ça C'est tout simplement parce que en agissant ainsi, finalement vous allez finir par vous assassiner votre prestation et vous mettre tout simplement l'inspecteur à dos. Quand quelqu'un vous dit par exemple Monsieur, gérez bien votre allure. Le comportement à avoir, c'est tout simplement vous dire d'accord ou dire ok, dire D'accord, je vais faire un peu plus attention, bref Je dis pas de dire oui à tout Mais je dis juste, surtout dans votre tête De prendre ça plus, comme finalement Une perche qu'on vous tend, on n'est pas en train De vous la prendre et de vous la mettre dans la tête On est en train, au contraire, de vous tendre une perche Pour vous aider Du coup, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ça Ça ne doit pas arriver l'année prochaine Cette situation-là ne doit pas se reproduire Si vous faites un examen que vous loupez Je voudrais éviter au maximum Que ça soit par rapport à une insuffisance de points Tout simplement parce que vous n'avez pas corriger ce qu'on attendait de vous. Quand l'inspectrice met à Clémentine 17 sur 31, elle sait pertinemment qu'elle n'aura pas son examen. Elle n'a certainement aucun plaisir à lui mettre 3 points en moins que ce qu'elle aurait dû avoir pour avoir son examen mais veulent surtout lui faire passer le message de lui dire la prochaine fois plutôt que d'être d'accord avec tout mais de ne rien corriger essayez s'il vous plaît candidate d'apporter une modification derrière pour pouvoir avoir ce permis de conduire voilà les gens n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire de clémentine dans les commentaires et si ça vous plaît justement je peux vous faire carrément une playlist entière sur les anecdotes de mes élèves parce que franchement j'en ai beaucoup je vous souhaite que 2021 soit vraiment l'année du bonheur l'année de la réussite au passage si vous n'avez pas encore le code de route ou si vous connaissez quelqu'un qui galère un petit peu à la voir il y a beaucoup de gens qui le loupent deux, trois, quatre fois n'hésitez pas non plus à aller voir le lien que je vous mets juste ici c'est la formation code que j'ai créé que vous m'avez demandé qui s'appelle le sprint parce que en la regardant c'est tout simplement un accélérateur de formation pour avoir le premier examen c'est à dire le code de la route ne perdez plus de temps les gens et cliquez dessus allez voir ce que ça donne on se retrouve bientôt les gens pour une prochaine vidéo à plus